Shalom bien aimés nous parlons de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la plus grande bénédiction que Dieu donne à son peuple. C'est pourquoi Jésus a dit Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, ce dimanche, nous lisons dans le deuxième livre de Roi, au chapitre 2, le verset 14 et 15, qui dit ceci chapitre 2, verset. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire L'Esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ce passage nous montre ce que la présence de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un c'est lui donner la victoire sur les obstacles. Élisée, c'est un enfant de Dieu comme toi et moi, mais un enfant de Dieu en difficulté parce qu'il se sépare de, de son mentor. Avant de rencontrer Élie, Élisée est riche, issu d'une famille riche, il gère une entreprise familiale. Il abandonne cet héritage pour servir Dieu. Mais à la fin de sa formation, son mentor part et tout ce qu'il lui laisse comme héritage, c'est un manteau, un vieux manteau. Alors, mais il y a un obstacle naturel devant lui qui s'appelle le Jourdain. Comment va-t-il avancer, comment va-t-il continuer maintenant qu'il y a un obstacle devant lui Devant cet obstacle, moi j'ai dit, Élisée pouvait demander une pirogue, demander un bateau, mais Élisée a demandé la présence de Dieu. Je pense et je suis convaincu que tous les problèmes dont nous avons besoin et nous rencontrons, la solution se trouve dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans sa prière, il dit, Où est l'éternel? Donc, ça, c'est le vœu d'une personne qui cherche Dieu, qui cherche la présence de Dieu. Où est l'éternel, le Dieu d'Élie? Et quand il a dit comme cela, subitement, il a fait ce que Élie avait fait. Avoir la présence de Dieu est une bonne chose, mais il faut maintenant appliquer la foi. La foi, c'est faire ce que les patriarches ont fait. Il a pris le manteau exactement comme Élie avait fait. Il frappe aussi. Et quand il a frappé, les Jourdain s'est coupé en deux. C'est-à-dire, l'obstacle a été vaincu. L'obstacle est naturel et sera vaincu par la présence de Dieu. Il a pu traverser. Deuxième obstacle, c'était l'obstacle humain. Il y avait des fils de prophètes que j'appelle des moqueurs. Les gens qui se moquaient de lui parce que maintenant il est bredouille, Qui se moquaient de lui parce que son manteau est parti. Il n'a rien entre ses mains. Mais quand il lisait, à chercher la présence de Dieu, la conséquence est que Élisée a convaincu les 50 fils de prophètes. C'est comme ça que tous ces 50 fils de prophètes ont reconnu que l'esprit d'Élie est sur Élisée et ils sont venus lui faire allégeance. Ils sont venus se prosterner devant lui. Donc, j'ai dit à tous les enfants de Dieu, en quelque lieu que nous soyons, quel que soit le problème que nous avons, la réponse ou la solution de Dieu, c'est de chercher sa présence. Quand j'étudiais cette prière d'Élysée, je me disais, mais c'est quel genre de prière Vous êtes en difficulté, mais vous dites, où est l'éternel oui, en réalité, c'était l'expression de son cœur qui cherchait la présence de Dieu. Et quand il a cherché la présence de Dieu, il a eu la victoire sur tous les obstacles qu'il a rencontrés. Aujourd'hui, l'obstacle majeur, c'est le coronavirus qui détruit l'économie, qui détruit des vies, qui détruit la vie même, la vie sociale. La solution de Dieu, cherchons sa présence. Dans sa présence, que mille tombent à ma gauche, dix mille tombent à ma droite, je vais rester debout. Dans sa présence, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Dans sa présence, même ceux qui attendent mon humiliation, qui attendent ma honte, vont reconnaître que l'Esprit de Dieu est sur moi. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Nous vous attendons sur notre page Facebook, Église du plein évangélisme, Kinshasa. Connectez-vous à cela. Et le prochain rendez-vous, c'est pour le mardi déjà, le mardi 24. Nous aurons notre réunion à partir de 17h30. Vous pouvez suivre notre culte et Dieu vous bénira. Et nous allons continuer à parler sur la présence de Dieu. Le jeudi passé, nous avons vu la présence de Dieu dans la vie de Shalom. Ça lui a donné la victoire sur les malédictions familiales. Aujourd'hui, nous avons vu la présence de Dieu dans la vie d'Eli qui nous donne la victoire sur les obstacles. Et le mardi, nous verrons la présence de Dieu dans la vie de notre patriarche. Qu'est-ce que cela a pu faire Que Dieu vous bénisse. Merci.